Oh, il a que les pires qui sont là. Ah, il y a dioxy quand même. Allez rentrer. Bien sûr, toujours avec toi. Ouais, toujours avec toi, mais... Sub toi en... Hein, c'est important de se sub et de soutenir la création de contenu. Vas-y, franchement, si je pouvais me remplacer par une IA... Oh Ce serait trop cool. Hello everybody Je pense pas, Crémosy, que le vrai problème, ce soit la toxicité. J'en rencontre très peu. Remember it. Toi ta gueule on... toi ça me ta gueule en Pourquoi t'es méchant comme ça là, là, là. Hé gros, je pense pas t'as compris. Je pense pas t'as compris le gros. I'm going to commit great crime. Je pense... Ah mais t'es québécois What the fuzz oh, Mec c'est chaud, moi je suis français hey. Je suis français mec hey. Hey. Je suis français I love non, I français. Non français notre pussier hey. Non, français, range! Eh pourquoi t'es si... eh, le, le seul méchant de, du Québec ou quoi? Normalement les Québécois ils sont sympas! Pas moi, man, pas moi! Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon gars? Tu t'es fait fort... par un caribou ou quoi? Tu m'as l'air sympa pourtant dans la vraie vie, j'en suis sûr en plus! Ok, laisse-moi entendre! Laisse-moi quoi? Entendre! Ah! Entendre! Ah, ok! Tu manges? T'as la bouche pleine? There's more, there's more, there's more! There's more, what? J'aime cette, cette logique de fraternité. Hein. You call this. Callis ah, de tabarnak, il est dans le couloir à gauche! Bravo! Allez, les Québécois! Euh... Va voir, dis pourquoi tu Mais pourquoi t'es si méchant comme ça Moi j'aime bien le Québec, hein. Oh, c'est nice le Québec, mais c'est de de marde. Mais ça veut dire quoi, calice de merde De marde ça, ça veut dire quoi, calice Mais attends, euh, C'est comme putain. Donc ça va, c'est pas si méchant que ça, quoi Non. Donc par exemple, je peux est-ce que je peux dire ta mère est une calice Non. Pourquoi parce, parce que c'est pas une calice Non, parce que ça, ça ça se dit pas. Ok, merci. Moi je te les attendrais moi, les gens en toxicité. En deux secondes tu vas aller, tu peux les récupérer. Tu leur fais des blagues, bam bam, terminé. Tu regardes des streams Non. Jamais Des fois. Toi bah, tu viens de dire non Tu regardes qui en stream Je regarde des anglais. Tu regardes pas de français Non. Pourquoi C'est des fils de p***** non Y'en a il s'appelle 64. Un peu un con lui, je n'aime pas trop. T'en penses, penses quoi de la France du euh, monde J'en pense que c'est mieux que le Canada quoi. Ouf Vous, avez... Vous y avez joué Yeah. J'ai pas trop suivi. Vous avez une équipe, non? De soccer? <rire> yeah. J'aime bien le soccer. Allez, ah, ils peuvent le faire. Located the diffuser. Destroy it. Le Canada s'est fait rouler dessus. Oh, a ball. elle est balls, ta balls, À quel moment la caméra elle va en bas? Mais elle est con elle comme une failure. tub. Ah si, elle va jouer le mec qui est en bas. Oh là là là là là la la, la la comment il perd ça Je n'aime pas vilain. Ah, indien. Op 4, last operator standing. Vas-y, un hip fire 2 HP, 1 bullet Nice. Toujours pas compris pourquoi ne pas fortifier le troisième mur. Bah, pour pouvoir euh, voir euh, directement. Le mec, il peut pas volt à l'intérieur. Tu l'empêches de rentrer dans le closet, en fait. C'est cool, le Rook euh, P90, silencieux, là. C'est pas si désagréable que ça, hein. Franchement, ça se tient. Tu viens d'où France, ouais, mais où de Nantes, de la plus belle ville de France, là où il fait bon vivre. Toutes tes preuves dire ça Parce que si toi tu habites là, ça veut dire c'est une ville de un merde. Ah oui, c'est un gros argument ça. Yeah. Ok, déjà c'est une grande ville. Okay. Pour avoir une ville à peu près intéressante, il faut avoir une ville de plus de 300 000 habitants. Il doit y en avoir que 15 en France. Right. Ça en élimine un sacré paquet. Premier point. Deuxième point, tu vas éviter les plus grandes, d'accord Paris, c'est un okay. rassemblement de gros fils à 12 euros le mètre yeah. carré si t'en viens un jour d'acheter Donc tu seras locataire toute ta vie yeah, Dans l'espoir exactly. de faire beaucoup plus de thunes que tu le ferais dans une autre ville de France Et pourtant tu le feras jamais Parce que t'es un gros Et puis après tu vas devenir de plus en plus con être habitant à Paris, c'est comme vieillir. T'as beau essayer d'esquiver, tu deviendras forcément de plus en plus con. C'est comme ça. Donc déjà, t'oublies Paris. Par extension, tu peux oublier Marseille, qui est à peu près la même chose, mais dans le sud. En plus, là-bas, il y a que des vieux cons et des vieux ch'tards. Donc toute la partie Paca, tu les oublies. C'est que des fils de. T'oublies Lyon, de toute façon. Lyon, c'est sympa. Lyon, c'est sympa. Le problème, c'est que c'est plein de Lyonnais. Tu vois Et ça, c'est chiant. Le Lyonnais, il est con, ok Bordeaux, pareil. Bordeaux, sympa, très jolie ville, peut-être l'une des plus belles villes de France. Plein de Bordelais, problématique. C'est des cons. Donc après, il te reste quoi Lille On va pas commencer à parler un truc, tu vois, où ils se disent mais ça pue la marée, ah, la mer de voilà. nord elle compte pas tu vois il faut soit habiter sur l'atlantique soit habiter dans la méditerranée et encore la méditerranée comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que des vieilles bourges qui se sont fait ref... oh, les lèvres okay. ok donc il faut habiter soit sur la côte ouest le sud de la bretagne la côte ouest et les landes et là ça commence à être intéressant le seul problème des landes okay, c'est que c'est une espèce de mini golf interminable okay. il n'y a personne il n'y a rien dans les landes okay. après on va à biarritz le d'autor habitant en espagne dans ce cas là il reste donc bordeaux plein de bordelais et au nord nantes parfait Super bien situé, le rapport du GUEC nous dit que dans 50 ans il fera toujours moins à Nantes, on est bien, plus belle ville de France. D'autres arguments euh, T'as toujours C'est vrai. <rire> Et Rennes, Rennes c'est le Nantes de Wish. Rennes c'est la ville qui aimerait bien être oui. Nantes mais qui le sera jamais, ok voilà. On a dû leur donner la Bretagne tellement ils n'avaient rien là-bas. Regne y'a les, étu les étudiants. Le seul problème, c'est pas en Bretagne, ils ont eu la 3G l'année dernière, donc pas pratique pour être jeune. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu prends Twitch parce que es française Non. Je prends Twitch parce que c'est la meilleure du jeu. C'est faux. Appuie sur tab. Ouais, tu vois. Ouais, mais tu baites. Tu baites. Je baite zéro, mon gars T'as vu la couverture sur la plante du diffuse Yeah, yeah, mais le gars était con aussi, le smoke. Il a pensé à côté de moi comme un imbécile. Mais mec, c'était toi qui étais en train de planter ah mec, mais je t'ai sauvé la life Je l'ai bait justement pour que tu puisses planter Bah ouais Moi je suis le Griezmann, ok Moi je joue pour l'autre, et je suis le meilleur au monde aussi Donc du coup, tu regardes pas du tout de créateur de contenu francophone Non The Godly Doop, tu le regardes pas Non Tu le connais pas Non Mais tu regardes qui alors Spoit Spoit pas Spoit Si, mais au Québec, on dit pas Spoit non. Ok. Je fais un peu de création de contenu moi, faut que tu t'abonnes. Hein. Sur Twitch Ouais, sur Twitch. <rire> c'est... c'est quoi ton nom 32 Non. Quoi okay. Qu'est-ce qui parle derrière toi là Comme tes frères. Spot tes affaires C'est qui derrière toi là T'as Darun, mec. Je peux lui faire la bise hein Ça fait au moins 3 mois que je l'ai pas vu. Blonde. Hein. Yep. Elle fait quoi Euh... sur son téléphone cellulaire. Et elle fait quoi sur son téléphone cellulaire ouais. est En train de discuter avec son mec, non tu viens de créer une chicane. De quoi La bisbille. Je pense qu'elle était pas là hier soir, non Muffin au parfum de myrtille Muffin à boire Ah, mais t'as pris du poids, c'est pour ça qu'elle te trompe. Hein. Donc fais gaffe au muffin quand même. C'est sus! Comment je pouvais mettre ton IQ, là oh, On m'a ping. Vas-y l'autre il est sur le stream là IQ là. Et t'as 3,99 ou pas T'as Twitch Prime non. Mais t'as bien 3,99$ quand même Non. Tu me les files Non. Abonne-toi mec. Mais tu pourras avoir mon charme en plus dans le jeu. On même pas dit ton nom Il y en a pas des masses des gens avec des charmes dans le jeu. Bon, Quoi oh, ton nom Il n'y en a pas des masses des français avec leur charme dans le jeu. Il n'y en a pas des masses, il y en a pas des masses. Il y en a pas beaucoup. Mais c'est toi, le tien il est à chier. Mon pendentif il est à chier yeah. Pourquoi C'est toi qui l'a. Ah ouais, vraiment tu m'aimes pas quoi. Et de... Non, il est beau, moi j'aime bien. Sur le Star Wars, on bien. Il est sympa, hein. j'aime bien le Québec, ça me donne envie d'y aller, franchement. Oh, t'es là à pour 330 viewers. Hein. Ah, je le savais que tu savais. GG, prends un sub, hein. Non. Si. Si Non. Bah, je m'en bats les couilles, tu vas partir sur YouTube et là, le titre sera Le plus gros con de québécois. Non. Le plus gros con de québécois de l'histoire du Québec. Et ce sera le titre. Attends-toi à la vidéo, mec. Q-Up, Je peux mettre fils de p, tu penses ou pas Ouais, tu Q-Up, Ça veut dire quoi, mec Q-Up, oh, je t'ai envoyé une demande, gros. Mec, oh, attends, t'es pas parlé, abonné tu veux pas, tu veux pas payer 3,99 et je tu peux pas Je vais je vais je vais je vais je ouais, mec. Ah, du coup, parce que je suis fait une Non, va te faire cul. Yes, j'ai gagné. Qui est de Nantes ici là Venez on va tous manger ensemble, les autres on les envoie. On peut accepter tous les gens de la Loire Atlantique et des pays de la Loire, ça me dérange pas. Je vous paye le resto. Universitaire.